Ladies and gentlemen, welcome to the Commission Press Room for this joint press conference by our chief negotiator, Michel Barnier, and the Secretary of State for the uh, Department of Exiting the European Union, Sir David Davis. Um, I will start without further ado with uh, Michel Barnier. Thank you, Margaret. And uh, good afternoon to all of you. Uh, thank you also for your patience, which is a Critical virtue for any negotiation. Huh? Could be for us. Uh, ladies and gentlemen, David and I and our teams just finished a few minutes ago the second round of negotiations. In our first round in June, we agreed on the organization of the negotiations. Our second round which began on Monday, was about the presentation of our respective positions. Our objective was to start working on substance, and also continue building trust between us. I said last week that I wanted to identify the points where we agree, and the points where We disagree. This was possible this week for the issues on which there was a clear British position. Mesdames et Messieurs, euh, sur la substance, et d'abord la question des droits des citoyens, qui est une priorité partagée par l'Union européenne, les 27 États membres, le Parlement européen et euh, évidemment le Royaume-Uni. La position britannique détaillée sur ce sujet nous a permis de commencer à identifier, comme je viens de le dire, les points de convergence et les points de divergence. Et nous avançons maintenant dans une direction commune. Il reste une divergence fondamentale sur la manière de garantir ces droits et sur plusieurs autres points, comme les droits des futurs membres de la famille, ou l'exportation de certains bénéfices sociaux. Les citoyens doivent pouvoir trouver dans l'accord de retrait lui-même la certitude juridique dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Franchement, de notre côté, nous ne voyons aucune autre manière pour garantir la pérennité de ces droits européens exercés et évidemment, toute référence au droit européen implique son contrôle par la Cour de justice de l'Union européenne. L'enjeu de la prochaine session de négociation sera donc de clarifier les raisons de ces divergences, en gardant toujours à l'esprit notre objectif commun que les citoyens concernés puissent continuer à vivre comme aujourd'hui. Sur le règlement financier, maintenant, Royaume-Uni avait reconnu la semaine dernière l'existence d'obligations vis-à-vis de l'Union au-delà de la date du retrait euh, et la nécessité de solder ces engagements. Tout comme, d'ailleurs, de notre côté, l'Union européenne l'avait déjà reconnu. Évidemment, seule cette reconnaissance permet d'engager le plus vite possible le travail sur l'identification précise des obligations à solder. La position de l'Union européenne, rendue publique le 29 mai, est le résultat d'un passage en revue de tous les engagements qui, de notre point de vue, doivent être couverts par l'accord de retrait. Et cette semaine, ensemble, nous avons détaillé l'analyse juridique de ces engagements. Comme je l'ai dit très clairement à David, une clarification de la position du Royaume-Uni est indispensable pour négocier et pour aboutir à des progrès suffisants sur ce dossier financier qui est inséparable des autres dossiers du retrait. Nous voulons et nous y travaillons une sortie ordonnée du Royaume-Uni, comme il l'a décidé et une sortie ordonnée exige de solder les comptes. Nous savons bien que cet accord-là ne se formera pas dans une discussion par petits pas, not through incremental steps. Aussitôt que le Royaume-Uni sera prêt à préciser la nature de ses engagements, nous serons prêts à en discuter avec les négociateurs britanniques. On Ireland, we had a first discussion on the impact of Brexit on two key subjects, the Good Friday Agreement and the common travel area. We agree that the important issue of the Good Friday Agreement between Ireland and the UK in all its dimensions require more detailed discussions. In particular, more work needs to be done to protect North-South cooperation between Ireland and Northern Ireland. Today, that cooperation is embedded in the common framework of the EU law and EU policies. We need to better understand how the UK intends of ensuring the continuation of this cooperation after Brexit. We also agreed that the UK should clarify in the next session how it intends on maintaining the common travel area after leaving the EU. Enfin, sur les autres sujets de la séparation, nous avons eu un échange de vue sur le champ à couvrir sur les moyens d'apporter de la clarté juridique, là où le Brexit crée des incertitudes, par exemple pour les producteurs, distributeurs, vendeurs de marchandises, mais aussi pour la coopération policière, pour les citoyens ou les entreprises engagées dans des, entre... dans des procédures judiciaires qui sont en cours. Et nous, nous avons expliqué nos positions sur la base des sept papiers que nous avons publiés et sur lesquels euh, vous avez pu travailler. Nous avons pris note des positions et des précisions du Royaume-Uni sur certains sujets et de son intention de clarifier ses positions à l'occasion des prochains rounds de négociations. Voilà. Je répète que ce premier round en juin était celui de l'organisation. Cette semaine, ça a été le temps de la présentation. Le troisième round doit être celui de la clarification, et nous avons besoin de cette clarification sur le règlement financier, sur les droits des citoyens, sur l'Irlande, avec ces deux points importants du Common Travel Area et du Good Friday Agreement, et sur les autres sujets de la séparation, pour lesquels l'expérience de cette semaine prouve simplement que nous progressons mieux lorsque nos positions respectives sont claires. David, over to you. Thank you, Michelle. Uh, thank you for uh, your contribution and indeed your team's constructive talks this week. On Monday, we agreed to get down to the need to get down to serious business. But before turning to the substance, I want to reiterate the four core principles that continue to guide the United Kingdom's approach. First, we continue to engage constructively as a full and responsible Member State. Second, we continue to work hard and at pace. We had 98 uh, civil servants here this week. Third, we negotiate for every nation and region of the United Kingdom. Our goal is to secure a deal that works for all parts of the country. And finally, we will keep Parliament and the public informed as negotiations unfold. Which moves me on to the substance. Overall, I am encouraged by the progress we have made on understanding each other's positions on citizens' rights, the financial settlement, the first meetings of subgroups on sub separation issues and on the issues around Ireland and Northern Ireland. Since the first round of negotiations, the UK has published its approach to citizens' rights. The talks this week have demonstrated this both a fair and serious offer. I am pleased by the progress we have made, we have looked at each other's proposals in depth. And identified many concrete areas where we agree as well as areas where there will be further discussion and where which will be a priority for the next round as michelle said we've also agreed to publishing a joint paper today that sets out the many areas of convergence in our proposals and the areas we need to prioritize for future discussion in our future rounds uh, michelle listed a number of the areas which require that future discussion and uh, i won't reiterate them i'll add to them issues like voters rights postal workers, and of course, as he said, the need for shared certainty. We, uh, we agree on the need for certainty on the part of citizens, both of the EU and the UK. We obviously have different views on how we achieve that. On financial settlement, we both, rec both recognise the importance of sorting out the obligations we have to one another, both legally and in a spirit of mutual cooperation. We've had robust but constructive talks this week. Clearly, there's a lot left to talk about and further work before we can resolve this. Ultimately, getting to a solution will require flexibility from both sides. But as Michel said, we shouldn't expect incremental progress in every round. On Ireland and Northern Ireland, our coordinators, because this is a, uh, a, uh, a discussion rather than a, a working group, our coordinators have had a good discussion. Both sides remain committed to the Good Friday Agreement, uh, again, as Michelle said, and achieving a flexible and imaginative solutions to address unique circumstances around the border, and particularly on the north-south dimension of the agreement. Uh, and these include the mechanisms uh, that we have discussed to preserve the common travel area and the rights associated with it, rights laid down, of course, in a British Act of Parliament, as well as in, uh, in part, at least, in the Amsterdam Treaty. On separation issues, we've made progress on a range of issues. Uh, Michel mentioned most of them, uh, Euratom, legal cases uh, pending before the European Court of Justice and administrative procedures before the union institutions, and, of course, goods on the market. These discussions have laid important groundwork for progress in the next round. All in all, the second round of negotiations has given us a lot to be positive about. And they've also highlighted the need for both sides to demonstrate a dynamic and flexible approach in the way we approach these issues challenges. We've conducted this round constructively and at pace, and I hope this is a model we can continue going forward. To coin a phrase, Michelle, the clock is ticking. That's true. I came here saying it was important that we now made progress, identifying the differences so that we could deal with them and finding the similarities so that we could reinforce them. And this week, I think we've done just that. Thank you.: Thank you, Secretary of State. Let's, let's start. yes, please. from Sky News. Mr. Davis, um, Mr. Barnier just reflected that you said you have said that Britain recognises its obligations. Um, but on the financial settlement, can you give us at least some clarity, because people are confused, does this mean categorically that Britain accepts that there will be a net flow of money to the European Union? And Mr Barnier, if I can ask you, on the European Court of Justice, will that be a red line on any determination of substantive progress on uh, EU citizens' rights? Can I answer first, uh, Michelle? The, the first thing to say is I'm not going to enter into the negotiation at, at, uh, in the press conference. Um, what I will say is, last week we published again um, in a written statement to the British Parliament to remind people of what we'd said in the Lancaster House speech and in the uh, white papers and the Article 50 letter, that we are a country that recognises its international responsibilities and rights, uh, and that we will seek to exercise. Seek to exercise both in the future. Michel. <coughs> Pourquoi nous insistons sur le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne euh, Ce n'est pas un point politique, euh, c'est une question juridique. Simplement le fait que s'il y a continuité du droit de l'Union européenne, il doit y avoir un encadrement par la jurisprudence de la Cour. Ça, c'est un point juridique. Et seule la Cour peut interpréter le droit de l'Union. C'est donc pas un choix, c'est une obligation. Euh, et pourquoi euh, le droit de l'Union devrait donc, euh, c'est votre question, continuer à s'appliquer euh, Nous voulons que les, les citoyens puissent continuer à être protégés par le droit de l'Union, euh, et c'est aussi pourquoi nous, nous attachons de l'importance, une importance fondamentale euh, au rôle de la Cour de justice. Then I Katia, the right. Um, Mr Barnier, if I could ask you first of all, first of all please Katia Adler from the BBC. Um, in a good negotiation that takes give and take uh, from both sides, the United Kingdom has conceded to the EU plan timetable for brexit negotiations it's also accepted that it has financial obligations to honour when it leaves where will the eu uh, be showing some give perhaps as a, a trust making exercise isn't there any wiggle room for example over the ecj um, and if i could ask you as uh, state secretary as well over and again we've heard uh, mr barnier today saying he needs more clarification from the United Kingdom over its positions on a number of issues. In order to work out and to give that clarification, do you, State Secretary, not need to be here in Brussels during negotiating rounds for more than a few hours at the beginning and at the end of the week? Thank you. Uh, uh -huh collègue de la BBC l'autre jour m'a posé la même question. Où êtes-vous prêt à faire des concessions On n'est pas dans l'état d'esprit de faire des concessions ou de demander des concessions, alors que même la négociation commence à peine. Vous me dites que le Royaume-Uni a accepté l'organisation de, de l'agenda bah, franchement, il faut être sérieux. Hein le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne. C'est une affaire grave, très grave, avec beaucoup de conséquences. Nous, nous prenons cette affaire au sérieux. et Je suis sûr que David et son équipe le prennent très au sérieux aussi, mais on s'est mis d'accord sur l'organisation. Ce n'est pas une concession que nous avons demandée. Nous nous sommes mis d'accord le plus intelligemment possible sur un rythme de séance d'une semaine de travail de nos équipes qui doivent être préparées euh, par des papiers, par des positions. Moi-même, je dois concerter ces positions d'abord ici au sein du, du collège, sous l'autorité du président Juncker, avec euh, 28 commissaires. Euh, je dois travailler avec les 27 États membres, le Conseil, le président Tosk, je dois travailler avec le Parlement européen avant chaque session et après chaque session de négociation, je dois aller devant le, le steering group du Parlement européen. C'est un travail considérable, sans parler des visites que je dois faire dans les États membres. Donc, c'était intelligent de se mettre d'accord là-dessus. Ce n'est pas une concession. Alors, euh, j'ai mené beaucoup de négociations. Je me rappelais même avec David Davis que nous avons été à un certain moment tous les deux négociateurs euh, du traité d'Amsterdam, hein, il y a 20 ans. C'est comme ça qu'on se connaît bien tous les deux. C'est peut-être utile, d'ailleurs. Euh, euh, je sais bien qu'il y a des compromis qu'on doit faire dans une négociation, mais nous ne sommes pas là. Quand je dis euh, de manière extrêmement claire et transparente euh, sur la question inséparable des autres, pour que ce soit bien compris, euh, des, du financial settlement, que nous voulons de la clarté, c'est précisément pour pouvoir travailler à un éventuel compromis. Comment voulez-vous que je travaille si nous n'avons pas le global picture avec ce que les Britanniques acceptent de reconnaître comme leurs obligations couvertes par l'accord de retrait C'est aussi simple que ça. Après, nous discuterons et nous, nous travaillerons à des compromis. Mais pour l'instant, nous faisons de la clarification. Voilà. Uh, right, you answered your question to me. Um, I was rather amused by the coverage earlier this week. The way these things work is we had four main groups and a number of subgroups, 80, 98 officials here uh, working through the week, reporting to me on a regular basis throughout the course of the week. I, of course, came and opened it at the request of the Commission, uh, with the agreement of the Commission, and uh, came back today and uh, last night, in fact, to go through all the details of what we have uh, discussed and where the uh, resolution issues are. Uh, and I do that at the same time as doing my duties to Parliament, to Cabinet, and of course, organising the preparation of the United Kingdom to leave the EU in two years' time. Yes, uh, please go ahead. Peter, Peter Foster from the London Daily Telegraph. First question to Mr. Bonnier. Mr. Bonnier, um you. To Mr. Barnier, you said that um, EU law must apply to European citizens in the UK when those citizens will be resident in a third country. Can you tell me of a single other country that accepts the jurisdiction of another court over their citizens? And to Mr. Davis, Mr. Boris Johnson, the Foreign Secretary, said that the EU could go and whistle for its money. Earlier this week. When are you going to level with the British public that we are going to have to make significant financial payments to the EU as part of this Brexit process? D'abord, je me permets de rappeler que nous sommes dans une négociation extraordinaire. Et je ne crois pas que nous aurions eu à faire dans l'histoire de l'Union européenne, depuis euh, toute première étape de cette construction européenne en 1950, euh, le, puis le traité de Rome, euh, puis euh, progressivement l'adhésion de beaucoup de pays, dont le Royaume-Uni euh, en 1972 73 euh, pour lequel d'ailleurs je rappelle que j'ai milité personnellement euh, comme comme homme politique français hein, en faisant campagne pour le oui à l'accession du Royaume-Uni en 1972. Nous avons eu un référendum à cette époque en France et je n'ai jamais regretté ce vote. C'est le paradoxe de ma situation aujourd'hui hein, comme négociateur. Euh, euh, jamais nous n'avons eu à discuter de la sécurisation, de la sécurité juridique pour 4,5 millions de personnes. un euh, million. de 200 000 citoyens britanniques, au moins, qui vivent, travaillent. Beaucoup sont des retraités qui ont choisi de vivre dans l'un des 27 pays de l'Union. Et de l'autre côté, 3 200 000 citoyens des 27 qui vivent, travaillent, contribuent à l'économie britannique au Royaume-Uni. Jamais ça ne s'est produit, cette situation. Et nous devons cette protection, nous devons cette sécurité aux citoyens. Et s'agissant du respect du droit européen qui est pour nous très important, je redis ce que j'ai répondu à votre consoeur, pour nous, c'est la Cour de justice et sa jurisprudence qui doivent continuer à jouer. Ce point est très important. Alors, au-delà de ce côté extraordinaire, unique, de ce retrait du Royaume-Uni et de ses conséquences pour beaucoup d'hommes et de femmes et de familles, je pourrais vous répondre aussi que quand on regarde le lien qui existe entre les pays de l'espace économique européen et notamment la Norvège qui est le plus important d'entre eux, ces pays acceptent, bien sûr c'est une juridiction spécifique, mais vous le savez bien, elle est adossée à la Cour de justice européenne et à sa jurisprudence. Voilà un exemple que je peux soumettre à votre réflexion. Uh, right, for me. Um, I think, I wasn't actually in the chamber for the uh, Foreign Secretary's comment, but I think he said uh, they could whistle for extortionate demands. That was the phrase he used. As for levelling, well, the Prime Minister has been very plain about this from the beginning, from her Lancaster speech onwards. She said we will meet our international obligations and expect to be respected for our international rights. She said that Parliament will make decisions after we leave. And after we leave, we'll come to the end of the, uh, the UK paying enormous sums to the European Union. All of those are still true. Thank you. It's yes, Catherine. Catherine Fiore, EU Reporter. Uh, Mr. Barnier. Uh, on Northern Ireland, you've repeatedly said that the Good Friday Agreement must be respected in all its dimensions. And one of those dimensions is rigorous impartiality. Do you think that the UK can be described as impartial following their supply and confidence agreement with the Democratic Unionist Party? And is this something that you raised with the Minister? And a question for uh, the Minister. Uh, uh, This morning, Liam Fox, uh, Minister for International Trade said that the UK could survive without a deal. Uh, the ex-Chancellor of the Exchequer has said uh, to leave without a deal would be a very, very bad outcome. Do you lean more towards the Minister for International Trade or towards the Chancellor of the Exchequer? Thank you. Uh, dans une conférence de presse ici, à l'occasion de cette négociation, faire des commentaires sur la situation politique euh, au Royaume-Uni. Hein. Ce n'est pas mon rôle, même si c'est un sujet qui m'intéresse, euh, évidemment, euh, mais je ne vais sûrement pas faire de commentaires. Ce que je sais, c'est que nous avons euh, euh, une responsabilité commune. Euh, au cours de notre première rencontre devant vous, euh, euh, David Davis a cité Churchill, que moi-même, je citais Jean Monnet. d'autres, d'ailleurs, dirigeants politiques britanniques de haut niveau qui sont inspirés par Churchill. Il y a une phrase de Churchill que j'ai rappelée euh, il y a quelques mois devant euh, le comité des régions. Euh, et Winston Churchill disait « The price of greatness is responsibility ». Ça vaut pour les deux côtés. Hein. Je ne donne pas de leçons. Cette phrase est très importante. Nous, nous sommes responsables de, de nos engagements financiers, nous sommes responsables euh, de la part que nous avons prise euh, en Irlande euh, et en Irlande du Nord pour le rétablissement du dialogue, de la paix, et de la stabilité. Euh, et c'est vrai pour euh, le Good Friday Agreement, euh, dont l'Union européenne a pris une grande part, une part importante, que j'ai d'ailleurs moi-même soutenue lorsque j'étais commissaire à la politique régionale avec le, le Peace programme, et c'est aussi vrai pour euh, le Common Travel Area. De tout cela, euh, euh, le Royaume-Uni est co-responsable et co-garant, quelles que soient euh, les discussions ou euh, euh, les arrangements politiques internes. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité, y compris, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, à propos de la coopération North-South, du lien qui existe dans ces coopérations sur des politiques très concrètes, des politiques publiques très concrètes, la responsabilité qui existe et le lien qui existe avec les politiques européennes ou avec le marché unique. Donc nous, nous abordons cette discussion au niveau du dialogue politique engagé par Holly Robbins d'un côté et Sabine Veillant de l'autre, en autre non. Avec beaucoup de responsabilité. Je pense que ce mot de responsabilité que je citais en faisant référence à Winston Churchill est extrêmement important pour la réussite du processus de négociation dans lequel nous sommes engagés. Uh, firstly, before the question you put to me, can I add my comment to Michel's comment that, uh, The British Government continues to take incredibly seriously its requirement uh, for impartiality irrespective of any deal of any sort. On the question of, um, I didn't hear uh, Dr. Fox this morning, but uh, if he says what he said, uh, actually he is not saying anything different from what the Chancellor said. In that uh, interview when he referred to very bad, he said, but if there was a punishment deal we'd have to do it and we would uh, make it work, but of course nobody expects a punishment deal. Michelle and I are both going for a good deal. This concludes our press conference. Thank you all for your presence. Thank you.